Lorsque vous abordez le thème des cours d'eau, vous êtes souvent confronté à deux mots opposés dont le sens vous pose parfois problème, amont et aval. L'amont est la partie d'un cours d'eau comprise entre un point d'observation et la source, autrement dit l'origine du cours d'eau. L'amont, c'est la partie vers la montagne. L'aval est la partie d'un cours d'eau comprise entre ce point d'observation et l'embouchure, c'est-à-dire le lieu où le cours d'eau va se déverser dans la mer ou dans un lac. L'aval, c'est la partie vers la vallée. Prenons un exemple concret. Sur cette carte du bassin du Nil, l'Éthiopie, où le Nil bleu prend sa source, est située en amont du Soudan et de l'Égypte, qui se retrouvent vers l'embouchure. Sur cette même carte, le Soudan est situé en amont de l'Égypte, il est plus proche de la source du Nil, mais il se trouve également en aval de l'Éthiopie, car il se trouve plus proche de l'embouchure que cette dernière. Par extension, on peut également utiliser ces termes de amont et aval pour se situer par rapport à un événement. Tout ce qui se passe avant cet événement est situé en amont de l'événement. Tout ce qui se passe après cet événement est donc situé en aval de l'événement. Là encore, prenons un exemple concret. En amont de la signature du traité de paix, les différents signataires se sont réunis pour définir les clauses du traité. Cela signifie que ceux qui vont signer le traité de paix se réunissent avant cette signature pour décider de ce qui va être écrit dans le traité.